La terre redeviendra poussière, mes eaux reposeront sur la terre. La terre, la terre, terre, terre, terre condamné à errer sans trêve, je ressusciterai entre les siècles. La mort tranchera nos jeunesses, jamais la malédiction ne cesse, comme les prophètes que l'on espère attendre. Partir à ta recherche A travers l'espace et le temps Je reviendrai J'affronterai le pire La guerre, les épidémies je, je me sacrifierai pour ta vie Ton sourire J'y mets mon âme cosmique Ma jumelle à travers l'espace et le temps Des horloges qui nous incarcèrent À la misère qui nous la sert Lorsque l'amour nous incinère Jamais nos liens ne disparaissent S'il faut pécher brûler en enfer M'agenouiller pour une caresse Face au second Encore, le en À travers l'espace et le temps je reviendrai J'affronterai le pire, la guerre, les épidémies Je me sacrifierai pour ta vie, ton sourire Tu es mon âme cosmique, ma jumelle à travers l'espace et le temps Et même si l'histoire nous piétine Mettant à genoux nos vies qui défilent Bien après l'an 2000 ou quelque part dans les 60s Nos gestes survivront à l'oubli À nos vies si fragiles ah, Mais laisse passer le temps, je reviendrai J'affronterai le pire, la guerre, les épidémies Je me sacrifie Le cosmique, ma jumelle à travers l'espace et le temps. L'espace et le temps, l'espace et le temps. À travers l'espace et le temps, je reviendrai, j'affronterai. cosmique pas jumelle à travers, laisse passer le temps